Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Stalden Saas. C'est difficile de se rendre compte comme ça en vidéo, mais je peux t'assurer que ça grimpe sévère. Je vais crever, c'est pas compliqué. J'arrête de fumer définitivement, je te le dis. J'en ai marre des chemins, je fais du hors-piste. Continuez sans moi. Je suis en train d'avancer sur un pont suspendu piéton qui fait 60 cm de large c est, c est, c est. et sur 80 mètres de haut, hein, sur 500 mètres de long. Voilà, après une bonne randonnée, escalade qui m'a bien tué. Et en fait, la frayeur, c'est que j'ai conduit le drone autour de ce pont, sans le voir avec un retour vidéo de merde, hein, voilà, je ne comprends pas pourquoi et euh, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine de drone et je sais pas trop quoi et euh, la fonction retour à la maison automatique m'a sauvé la vie, enfin je veux dire, a sauvé la vie de mon drone Oh, c'était horrible J'espère que ça fait des belles images, on verra ça dans le montage Et nous revoici de retour à Vispe, Viège en français, pour aller prendre un train pour Martigny, puis pour Genève-Brest pour entrer à la maison. J'espère que tu auras kiffé cette petite vidéo, comme ça, pour voir qu'il n'y bah, a pas que des choses contraignantes dans la vie, il n'y a pas que des choses reloues, il n'y a pas que des choses où on doit absolument réfléchir, très compliqué, où on doit faire des efforts, il y a des moments où il faut juste kiffer la vie, et euh, apprécier, et se mettre face à la nature, et voir que c'est incroyablement beau. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu l'as appréciée, commentaire, like, partage. Abonnement à la chaîne, bien évidemment. Je t'embrasse très très fort et à très bientôt parce qu'on a mille choses à se dire et à faire ensemble. Ciao, bisous! Abonne-toi, abonne-toi, lâche des pouces bleus et partage de la vidéo. <rire>